Albert, alliance ah. j'arrive Bon, on va pas se la jouer bientôt, on se connaît déjà, mes protocoles obligent, je, je me représente. Hein, moi, c'est toujours en bas, dans, dans le jargon des messageries électroniques. Hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de spam, hein, de, de l'amour. Hein, mais non. C'est vrai que, si, vrai que si, si je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme une partie de qui est hein, qu'on aurait proposé à Amadou et Mariam hein, de laquelle est du <laughs> évidemment, personne hein, ne, ne s'amuse jamais, hein, ce, ce qui est un peu dommage. Hein. Bref, je, je suis célibataire hein, sèche comme une soupe magie et, et ravie hein, de, de vous repasser. Et d'autant plus ravie hein, que, bah, que même si physiquement hein, du fait de, de ce petit ascendant chaussé au moine, hein, que vous donne votre début de tonsure et, et de ce petit côté mi-tanta mi mi-tata mi hein, que, euh, hein, que, que votre petite tête que votre passion ça va pour les princesses, ah, c'est bien. et bien, vous êtes du coup une sorte de mix hein, entre la version aussi joyeuse que Binoclard, hein, de cet humoriste français hein, qui, en 2012, a dû se faire assassiner par les impôts hein, après le succès de Bref. Hein, je parle bien évidemment du, du sympathique et désormais pré-retraité Ken Kojandi. Ah et la version aussi humaine que poilue hein, de ce célèbre personnage de manga, hein, qui est ce bon vieux astro, hein, le, le petit rose. et bien, malgré ce, et bien, malgré ce, ce petit ascendant de John Doe, hein, que souvent les, les artistes aussi doués, qui sont là ce nom référencé sur, sur Wikipédia, et bien, et bien malgré ça, c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance hein, de pouvoir ouvrir son cœur, finalement, à un acteur humoriste et metteur en scène de talent. Bref, un véritable couteau suisse hein, ou mort de faim, les, les deux termes peuvent convenir, et qui après bah, qui avoir eu le privilège hein, de tourner dans, dans cette sorte de CSI et de proximité, hein, qui est la série Ries, ah police scientifique, mais... Mais aussi, aussi des mains, hein, notamment dans, dans le film probablement le, le moins téléchargé de l'année 2009, hein, je parle bien évidemment du, du film Bambou, hein, du, du délicieux Didier Bourdon, et eh bien, et eh bien, n'a pas hésité, hein, sur, sur, les conseils avisés de ce dernier, à, tenter sa chance, hein, non pas au Bois de Boulogne, mais bel et bien dans, dans le One Man Show, hein, bref, un, un virage comique totalement réussi, hein, puisqu'en marge de, de vos activités de metteur en scène, vous, vous triomphez actuellement au théâtre très bien, vise avec votre spectacle intitulé un spectacle formidable hein, dans lequel on découvre notamment hein, vos talents impressionnants de majorette, un hein, maniement du bâton sans pareil, hein, qui, qui d'une certaine manière vous, vous rapproche de mon père en fait, hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau hein, ayant été élevé hein, à Marignane hein, par un père CRS hein, qui avoue le hein, en matière de fruits hein, comme, comme d'immigration hein, et là c'est toujours une, une sainte horreur des melons comme un hein, fait, hein, je peux vous dire que malheureusement, pour mes petits amis, ascendant kebab, hein, comme on dit, au front national, croyez-moi, un calette de, de son bâton de majorette, hein, comme il aime, à surnommer sa matraque cloutée, eh bien, je peux vous dire que mon père était là, est devenu un véritable expert du, du lancer de bâton, hein, et en parlant de, de se faire défoncer, justement. J'ai bien cru comprendre qu'en qu amour, comme en matière de junk food, hein, vous êtes clairement plus croque-monsieur que, que croque -mère. Alors, et bien, et bien pour autant, hein, partant du principe hein, que comme vous le dites très justement dans votre spectacle, hein, il faut goûter tous les fruits de la corbeille hein, pour savoir ce, celui qu'on préfère. Je et et autant vous dire que, que mon abricot, mes mais, mais péchés et moi-même, serions absolument ravis à hein, l'idée de, de nous laisser dévorer jusqu'au trognon. Toutes ces petites confidences, cher Jarry, je, je vous laisse réfléchir à, à en attendant, hein, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance du côté de Noirmoutier, hein, où deux jambes humaines hein, ont été retrouvées su, sur une plage. Hein. Donc, c'est comme moi, la, la cul de jatte de l'amour qui est en bon, soin, finalement, hein, celui de, même, de pouvoir prendre en femme fin son pied, comme on dit. Eh bien, eh n'hésitez bien, pas à me rejoindre.